Manette vous ouvre ses archives. Tis en interview par la Fédération Hiero. La Manette, l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. Retour sur ce plateau de La Manette. Et comme promis, nous avons avec nous les Player Go Places. Deux membres des Player Go Places que je laisse se présenter. Alors bonjour à tout le monde, moi c'est Emilien donc, qui fait partie des Players Go Places, je fais le chant et la guitare dans ce groupe-là. Ok. Voilà. Et euh, moi c'est Rémi et je suis au chant et à la guitare aussi. D'accord. Euh, on peut replacer un peu, bah, tout simplement, comme d'hab, à hein, l'origine du groupe, je pense qu'il y a des gens qui vous connaissent, mais il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, si vous pouvez un peu nous redire euh, bah, d'où c'est venu, d'où ça vient, euh, l'idée, l'envie. Alors donc Players Go Places, c'est un groupe qui s'est créé il y a un peu moins d'un an. Donc à la base on était tous les deux à Rémy, donc c'est nos compositions, on a fait ça tous les deux, donc on a fait euh, des pré-prod en amont euh, tous les deux, donc il y a une, on a composé 14 morceaux ensemble, et donc euh, ensuite il y a Fred et Pavel donc, qui nous ont rejoints à la basse et à la batterie. Euh, on peut les présenter ouais, eux aussi, donc Fred, euh, Pavel, euh, vous ouais. deux, vous vous connaissiez d'avant, il y a déjà une petite connivence, il y a un petit passé musicien aussi. On répétait plus ou moins dans le même local, et euh, Emilien a joué avec Pavel dans, dans les éjectés. Euh, ça fait partie le, des le mêmes clash Cash. Clash Cash, oui exact. Ça. Et euh, ça. Euh, oui, ça fait partie des, des, des personnes avec qui on avait envie de jouer, qu'on côtoyait régulièrement. D'accord. Et euh, le choix du répertoire c'est évident euh, de se dire on va faire un groupe comme ça ou alors c'est vraiment le truc comme vous avez pu commencer à le présenter genre on crée quelque chose tous les deux un peu dans la chambre et c'est ça qu'on a envie de faire et on trouve des gens qui ont envie de faire ça avec nous euh, C'était euh, plus, euh, oui on avait une idée euh, générale de ce qu'on voulait faire, on a quand même essayé de préciser les choses et, euh, et après euh, ça a été, on, on leur a demandé leur avis en fait je pense que euh, ça leur a plu c'était peut-être pas forcément euh, ce style là euh, qu'il est botté au début mmh. mais... Euh comme on a plusieurs influences qui se mélangent, ça l'a, ça la fait, quoi. Ouais, justement. Oui, ça reste aussi, euh, assez ouvert au niveau de la musique. On essaie d'aller piocher un peu partout. Donc ça reste assez ouvert. Bon, c'est principalement du rock, mais... Euh il y a des morceaux qui sont un peu, euh, un peu reggae, il y a des trucs un peu plus sols aussi, ouais. donc euh, ça reste quand même assez ouvert, quoi. on essaye de ne pas se renfermer non plus que dans un style. Quoi. Et même si ça traverse plusieurs styles, est-ce qu'il y a une teinte, une patte, une, une, une texture un peu euh, qui va être constante, euh, qui est un peu bah, transversale à tout ça Oui, c'est surtout euh, le, le rock anglais actuel ouais. avec des groupes comme les, les Cooks ou les Arctic Monkeys, ce genre de son... Euh, enfin oui, nouveau rock anglais quoi. Brit Rock, on pourrait ouais. dire. Ouais. Libertines aussi, ouais. dans l'énergie des Libertines aussi. On aime bien sur scène que ça envoie beaucoup quoi. Ouais, Nous, avec on des influences dedans. quand même, Garage Sixties. Ouais, euh... ouais, ouais. toujours. Et euh, ouais, donc Garage 60, ça veut dire aussi en fonction euh, du choix du matos pour choisir son son. Et puis je pense que dans les gens qui composent le groupe, il y en a certains qui pouvaient justement venir plutôt du, du garage. Oui, oui bah comme Fred par exemple, qui, est, qui a exactement ouais. un jeu et, euh, et un son de batterie, qui est plus... Euh, garage quoi, ouais, quoi, voilà. Garage 60. Ouais, et puis Pavel aussi, qui, qui adore le, le garage, aussi, qui vient vraiment de ce milieu-là. Euh... Ouais, euh, rappelons, Pavel, il avait fait d'autres groupes aussi avant. Il avait joué dans ouais. les Cleavers, ouais, il était à la base dans les Cleavers. Et, euh, avec, et François aussi, ouais, ouais, hum. avec François Berry aussi, il a joué il a joué avec François Berry. Donc oui, typiquement, on est vraiment sur ouais, du garage et des influences 60 ouais, c'est carrément. Euh, du coup, il y a une première démo qui est sortie. Euh, comment ça se passe Vous êtes allé euh, toquer à la porte de quelqu'un pour vous aider à enregistrer ou vous avez continué à faire cette méthode-là comme vous avez fait pour les pré dans la chambre quoi Alors, c'est ouais, un peu ça. En fait, on a, on a, on a poussé l'idée de, de, de, de la chambre. En fait, on a, on a, on a fait ça nous-mêmes. Tout simplement, on a pris un ordi, une table de mixage. Et puis euh, on y est allé quoi, en essayant de faire sonner le truc le, le mieux possible quoi, tout simplement. On s'est installé dans notre local à la fourmi, à la de Pinot à côté, et euh, oui on, on a pris une journée quoi, pour enregistrer cette démo. Mmh. On voulait la sortir assez rapidement euh, pour pouvoir démarcher et pour avoir un support. Quoi. Ouais à la première écoute euh, moi ce qui a pu euh, me enfin trouver euh, différencier voilà se dire bah, à la plat parce que, effectivement, on en parlait hors antenne on a, on a quand même plusieurs groupes euh, où ils peuvent avoir des influences tictis et être un peu autour ouais. des esthétiques rock ou rock'n'roll à Limoges ouais. mais là euh, ce qui faisait sortir alors vous allez me dire si c'est volontaire si voilà, c'est un petit peu les, les voix tout le temps quasiment tout le temps d'avoir deux voix et quasiment tout le temps harmoniser. Ça, ça va être la constante un peu du groupe Mais en fait, ouais. euh, c'est venu... Euh, euh, au début, c'était qu'on n'a jamais vraiment fait de chant avec Emilien, donc on s'était dit, on va chanter tous les deux, comme ça, euh, on pourra se camoufler derrière l'autre, quoi. Hein, c'était un peu ça, parce qu'on voilà. voulait essayer de trouver un chanteur à la base, mais on s'est dit, bon, écoute, on va y aller, on va essayer de chanter tous les deux. On, avant, donc, on n'avait jamais chanté, on avait déjà fait des chœurs dans, dans les groupes d'avant qu'on avait, mais... On n'avait jamais vraiment eu de lead, euh, tout ça. Donc on s'est dit, bon, écoute, on va y aller, on va bosser, puis on verra bien ce que ça Finalement, finalement on a trouvé que ça, ça, ça sonnait bien de, de doubler, et, et qu'il y avait plus d'énergie. Et, et puis avec des groupes comme les Black Lips qui chantent beaucoup à deux, trois voix en même temps, il euh, y a une meilleure énergie sur scène. Et ça, ouais, donc voilà, il y avait quand même aussi quelques références pour vous rassurer ah, oui, dans oui, oui, ces oui, choix-là. Oui, oui, bah, que ce soit les Libertines ou les, ou les Black Lives, ou Même les, les Beatles, hein, tout ouais, simplement, ouais, hein, ouais, qui ouais. sont tout le temps à deux voix, voire trois, euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Donc euh ouais, est et ça, un... qu'on qu ait ça, ce, et ce résultat là, euh, plutôt réussi en, en enregistrement, c'est facile sur scène là d'être à la fois, parce que des notes harmonisées, je ne pas la même chose que l'autre, bah, j'ai il... la guitare, pour vous qui dites en plus qu'au départ vous n'étiez pas chanteur bah, Il a fallu, oui, il a fallu du travailler, c'est travail, sûr, quoi. mais ouais. ouais. plus, je trouve ça plus rassurant de chanter à deux en fait, il ouais. euh, y a une, une cohésion, une énergie qui, se dé... ouais, là, qui, ça, ouais. qui, qui en sort, qui est plus intéressante, ouais, c'est sûr. On voit que l'esthétique euh, est abouti, est-ce que sur, euh, pour continuer à parler un peu de la musique, sur, euh, euh, sur les textes, il y a des volontés un peu Dans les groupes que vous citiez, on voyait euh, de temps en temps des choses qui parlent de l'urgence, euh, de la jeunesse, euh, ou de, mm -hmm. ou de, ce, de, chose, de cette chose-là, d'un peu cette culture adolescente. De... Est-ce qu'on est pareil dans, dans vos textes, ou est-ce que finalement c'est du archi-libre, ou finalement c'est euh, du yaourt sur lequel derrière on a mis du texte, mais au départ c'était vraiment tout pour la mélodie bah, C'est un, un peu de tout en fait, oui, il y, y a des textes qui, qui viennent... Parce parce qu'on a, euh, qu a envie de parler de quelque chose, donc on en parle, et il y en a d'autres parce qu'on trouve que ça sonne bien, et on va dire ça, quoi. Mais euh, oui, il euh, y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et pareil, il y a deux les textes écrits, à deux ou c'est plutôt là Non, c'est moi, moi, moi qui écris les textes. D'accord. Bah, sans plus attendre, on va s'écouter déjà un premier morceau, euh, qui est le morceau Crime. Alors, je ne sais pas si on le prononce comme ça, ou c'est oui. <rire> <M>, crime. <rire> crime, impec. Ouais. Et euh, du coup, on se retrouve juste après pour parler un petit peu de, bah, de ce qui arrive pour vous, parce qu'il y a pas mal d'actualités. dans les musiques actuelles. On revient sur ce plateau de la manette, toujours évidemment euh, avec les Player Go Play 6 dont on vient d'écouter un morceau. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez deux, trois choses à rajouter sur, euh, sur euh, l'enregistrement de ce disque, ouais, tout simplement. Ben bah, Oui, donc ça s'est fait au local, comme on disait, avec euh, donc un ordinateur et une table. Et euh, c'est... Euh... On a quand même fait, on a quand même allé voir Toto au Sonic Studio pour qu'il nous fasse des masters, en fait le master de la démo mmh. et euh, Romain Drone qui nous a prêté des micros bon, euh, pour, pour la batterie, batterie d'accord, voilà. euh, je le disais tout à l'heure euh, avant de lancer le morceau, euh, quelques actus pour vous et puis des choses un peu euh, voilà, euh, on a un groupe qui va passer sur une télé nationale quoi, oui. euh, qu'est ce qui s'est passé euh, En fait on a été contacté sur Facebook euh, par, euh, par euh, quelqu'un de de de, du casting de France 2, pour ouais, l'émission ouais. La, la Grande Battle, qui nous a présenté le projet. Et euh, ça ne botait pas plus que ça au début, mais on s'est dit qu'on allait appeler, et puis en, en regardant vraiment le concept de l'émission, la démarche nous a plu en fait. Ouais. Donc on, a, on, est allé, on est retourné au local, on a, on a tourné une vidéo en live, euh, qu'on a repris donc un morceau de classique, c'est le principe de l'émission. On a fait un morceau à nous euh, par rapport à, cette, à un thème classique et on l'enregistre au, au local, on a posté la vidéo sur le site. Et on ne s'attendait vraiment pas à être sélectionnés. Quoi. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plus la démarche de, de, de faire cette vidéo. On s'est dit que ça nous ferait avancer. Quoi. Et euh, la vidéo, pareil, euh, Home, euh, fait, ouais, fait ouais, ouais, toujours. Ouais, toujours. T as, t as une, une, une caméra fixe. Non, même pas pour dire, c'est un iPhone. Hein, c'est filmé avec un iPhone. Et on a pris juste un micro d'ambiance euh, généralement utilisé pour la voix que j'ai, mais en fait, on l'a mis en plein milieu de la pièce. Et puis c'est parti on voilà fait quoi ça a fonctionné hein. bah, comme quoi c'est plutôt comme rassurant quoi. pour les groupes qui se disent ah ouais mais moi j'ai pas les moyens d'aller me payer du gros studio et du machin Finalement, pas forcément euh... ouais ouais, ouais on peut toujours trouver un moyen de s'enregistrer plutôt bien il faut avoir l'énergie puis que ça sonne quoi que ça soit vivante faut tout y tout passer du quoi. temps et avoir un peu de patience hein, ça c'est sûr ouais. et le concept de l'émission parce que tu parlais du concept de l'émission c'est quoi alors pour ceux qui connaîtraient pas donc en fait c'est donc c'est la grande battle c'est huit euh, groupes qui vont passer donc il y a une seule émission en... En novembre et euh, en fait il faut reprendre un morceau de classique imposé par, euh, par euh, l'émission euh, à notre sauce en fait. Donc comme nous on voulait pas reprendre du classique pour reprendre du classique, on a pris un morceau de Tchaikovsky euh, La valse des fleurs Il on a, on a, y avait deux mélodies qui en sortaient, on en a fait des mélodies de voix et puis on a fait notre morceau derrière pour que ça reste quand même notre identité Parce qu On qu'on voulait pas faire un morceau juste pour cette émission, on voulait faire un morceau qu'on puisse intégrer dans notre set à nous et qui passe aussi bien sur scène euh. Voilà, comme on n'était pas du tout parti dans l'esprit d'être surpris, ouais. on s'est dit on va le, pouvoir le garder, jouer en live quoi donc, c'est une bonne surprise. C'est vraiment un morceau qui ressemble aux, aux autres oui, morceaux qu'on a compris pleinement de notre set. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que ça tombe bien pour vous Parce qu'il y a d'autres actualités, etc. Alors, je sais que vous êtes aussi présélectionné pour le printemps de Bourges, donc vous allez jouer sur le plateau de Dès le Lendemain qui chante. Oui. Euh, c'est l'occasion aussi, peut-être, de préparer ce concert. Je crois savoir que euh, si vous avez la disponibilité, il y a possibilité de se faire un petit peu de résidence, c'est ça Oui, donc. Euh il y a une journée de résidence oui, qui est fin octobre et puis mais nous on avait on a déjà fait une résidence à Lennon en, en juin donc. Euh et puis, on n'était pas tous dispo pour faire cette résidence, en fait. Donc, du coup, on a, ne on a va pas la faire, on n'aura pas le temps, en fait. Donc, on va répéter de notre côté. Et puis, euh, puis voilà. Puis, on, a déjà, on avait déjà fait une résidence à Lennon. Donc, euh, Mais c'est vrai qu'en deux mois, ça nous apporte une bonne dynamique. Parce que, ouais. oui, Bourges et cette émission-là, à 15 jours d'intervalle, ça va. Ben ouais, c'est bien de faire un concert avant. Et puis, surtout pour Bourges, on est content de, de, de, de faire Bourges, quoi. Et, euh, voilà. et justement, parce qu'on vous dites, euh, il y a résidence, etc., il y a le passage à la scène. Euh, c'est quoi votre choix sur la scène C'est de dire. Euh, ben, on arrive comme on est et on y va comme on est Ou c'est justement de se dire, ah ben, on a fait une résidence, on s'est un peu pris la tête Alors, je n'irai pas jusqu'à se dire sur une scénographie, mais sur, euh, sur des idées comme ça, oui. sur qu'est-ce qui peut se passer, sur quel ou, morceau ouais, On essaye de faire attention, justement, la résidence qu'on qu on, qu on a fait en juin à Lennon, nous a beaucoup appris au niveau de, des sons de guitare, par exemple, au niveau des voix. C'est là où on a beaucoup travaillé les voix, euh, donc avec Fred à la batterie qui fait les chœurs, moi et puis Rémi. Ça nous a vachement apporté. Donc on essaye de faire attention... Mais ce qui n'empêche pas que sur scène, on se lâche. Quoi. Mais on essaye quand même d'avoir un peu de retenue et de faire attention à ce qu'on fait quand ça oh. ne bien quand même. On remercie Christophe Guillot d'ailleurs de nous avoir ouais. permis de faire cette résidence. C'était vraiment super pour nous parce que ça faisait que cinq mois qu'on existait. Et C'est vrai que sans se prendre la tête, on a envie que ça reste naturel, mais on veut pouvoir contrôler ce qui se passe quand même. Donc sur scène, on voit quoi Quatre euh, personnes euh, un peu, c'est quoi C'est l'attitude, c'est plutôt déjanté, c'est de la oh retenue. Oui, c'est rock and roll hein, de toute façon. Hein, c'est pas, on n'est pas là, on bouge pas. Si on bouge, il euh, y a de l'énergie et tout. Mais on essaye de contrôler, de pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Voilà, on veut, ça, donc, si on connaît le set et les morceaux en avance, après on peut se lâcher sur scène et faire ce qu'on veut. Mais c'est on veut contrôler d'abord en répétition. Euh, voilà pour pas se, pour pas faire n'importe quoi. Mm. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Euh, tu parlais de cette première démo. Le but était de trouver des concerts. Il y a deux trois trucs qui se débloquent au fur et à mesure de, de pouvoir l'envoyer. Il y a des petits réseaux qui s'activent. Euh, oui, euh, on a le 29 novembre à la fourmi euh, en première partie d'X-Ray Balls, donc euh, Hiro qui nous fait jouer. Euh, ça, ça va être une, une bonne date. Une bonne date, je pense. Je pense, je pense Moi, ouais. je suis très très fan d'X-Ray Balls. Je pense que ça, va être, ça va être bien. Et euh, on a une petite tournée dans le sud qui se prépare début décembre. Donc ça ça arrive petit à petit. Oui, mais c'est vrai que ça met du temps. Comme on est vraiment un jeune groupe, ça met du temps à. À prendre forme au niveau des dates. Il ouais. ouais. euh, y a pas mal de groupes euh, qui euh, passent par là ou qui nous écoutent hein, sur cette émission La Manette parce qu'on est là aussi pour euh, filer de temps en temps des, des petites infos, euh, tremplin ou machin ou autre ou les, des, petits, on, des petits conseils, des petits listings de, de, de lieux où on peut jouer. Comment on arrive justement à choper ces premières dates C'est quoi C'est du réseau C'est genre, ah, bah, j'aime bien tel groupe euh, qui est aussi un groupe indé, je regarde où il est passé et je vais appeler ces lieux-là ou alors c'est parce que dans des groupes déjà d'avant vous êtes passé là-bas et on y repasse. Est-ce que c'est juste, bah, on se fait contacter comme ça sur Facebook bah, on... Tout marche en fait, ouais. Ouais. C est, c est euh, des fois, on a des connexions, donc on contacte le mec il aime, donc il va nous faire jouer. Des fois, c'est des mecs qui nous contactent. C est on, est, on prend tout, quoi. Il oui, y, euh... y a pas mal de, de dates qu'on a trouvées parce qu'on était déjà passé avec nos, nos anciens groupes et on a gardé ah contact. Ouais. Oui. C'est surtout ça, en fait, je pense et sur des médias aussi il y a une démarche de votre part de dire bon bah là on a justement quelques disques on va choisir telle radio qu'on aime bien tel ouais. magazine on va essayer de brûler bah, pour oui, voir faut, si euh, je pense que c'est important de bien cibler aussi les endroits où tu veux jouer quoi faut pas contacter des trucs où tu sais euh de... pas de réponse oui, euh, oui. De oui, oui. Donc, euh... bah, on a fait des envois et puis euh, beaucoup, ça passe beaucoup pour, sur internet aussi il y a les rock Lab euh, qui, est, qui est une bonne plateforme je trouve nous mmh. on a fait un compte avec nos, on peut mettre des vidéos des sons et puis on a eu un article aussi voilà bah, du aussi coup ça nous a permis d'avoir un article dans, sur, sur le de nous sur là. internet c'est bien c'est parce que c'est vu par pas mal de ouais. gens ouais. Bah, bah, genre, je pense que c'est surtout euh... via internet qu'on a trouvé le plus de sûr du coup en allant démarcher directement sur les autres trucs ou c'est juste je me laisse ou j'envoie des mails ou quest Qu'est-ce qu'il faut faire euh, euh, Oui, <rire> bonne question. Bah, euh, on envoie des mails euh, via notre page Facebook aussi. On a des contacts, on a un, un réseau qui se développe petit à petit. Donc euh, soit on reçoit des mails euh, de personnes qui veulent nous faire jouer, soit nous on prend le, la, la décision de contacter telle ou telle personne parce qu'on la connaît plus ou moins. Mais euh, on va pas aller envoyer un mail à une salle euh, comme ça, pour l'instant en tout cas. Et si vous vous projetez un peu plus loin du coup il y a d'autres euh, projets pour l'instant le but c'est de se dire ok j'ai la démo j'en suis plutôt contente je veux la faire vivre euh, etc non. ou est-ce que déjà d'ores et déjà il y a cette envie de dire bon bah ah, putain là faut qu'on valide l'étape en 2013 il nous font un truc ou... bah, Là déjà on a, on a enregistré notre album. On... c'est déjà fait ouais. c'est en, en préparation et il devrait sortir dans pas très longtemps je pense d'ici deux mois on aimerait bien le sortir avant la fin de l'année si on peut si oui. on peut ouais. donc on, on l'a enregistré chez Toto aussi d'accord là, là la personne qui nous a fait le master to sur le play. totalement au Sonic Studio là pour ouais, le coup, ouais, je... ouais. Pour le coup ouais. fini garage band ouais. Ouais. <rire> c'est ça euh, et est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont là aussi pour aider de dire ah, bah, si vous sortez un 10 moi j'aime bien ce que vous faites et, euh, et même si c'est anecdotique hein, si c'est une petite asso un machin mais il y a des gens qui, qui comme ça entoure le groupe mais euh, Nous, il y a Nati qui, qui nous aide beaucoup, euh, Nati, ex-chanteuse euh, chante, ex des Pussy Delic, qui, qui chante dans les Movie Star Junkies en ce moment aussi, qui fait les chœurs, et qui nous, qui nous aide énormément pour la qui com. Nous aide et et beaucoup, euh, beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup, Ça, c'est sûr. Et puis après... Euh, euh, les associations sur Limoges. Et, mais l'album, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, en fait. Mmh. On fait vraiment ça de notre côté. On préfère être sûr que ce soit vraiment fini pour après contacter des personnes. Voilà, c'est ça. Voir si vous le proposez, ouais il voilà. y, y a des envies de support déjà euh, ah, le top ce serait euh, du vinyle ou alors euh, non non euh, finalement euh, euh... c'est bon on est, comme les groupes actuels que, pu, que vous avez pu citer il y en a quand même les trois quarts qui sortent surtout du disque euh, CD donc je sais pas mais moi euh, je pense que ouais. ça sera CD oui. et euh, mais on aimerait bien sortir un vinyle un 45, voilà, un 45 euh, tours je pense que un 33 tours c'est oh. pas trop notre, notre ouais. truc mais un 45, 45 tours ce serait, ouais, ce serait avec bien. deux morceaux dessus comme on avait fait avec les jacks ouais, voilà. on est sorti euh, je trouve ça bien. En ouais. complément de la voilà, zone ouais. sur, euh, sur Discord. Ouais, ouais, enfin, on, on est plus quand même. CD, oui, quand même. Ouais. Yes. Ouais. Et euh, bah, pour finir, euh, de, avant d'écouter un deuxième morceau de la démo, peut-être que les gens qui ont envie d'aller plus loin, vous avez parlé du web, de tout ça, est-ce qu'il y a quelques adresses à citer pour qu'ils puissent oui. aller vous écouter, en écouter un peu plus, et si puis suivre le groupe Alors, il y a facebook.com slash players places. Donc hum. ça, c'est notre page. On a un MySpace et on a... Euh, un Twitter, <rire> voilà. les... un banc de camp aussi. et... Euh voilà le plus simple c'est de taper players go play 6 sur, sur, euh, sur google oui, on sur a un moment. compte youtube aussi quelques il euh, y a des vidéos qui vont être directement donc euh, ouais, le plus simple c'est de taper players go play 6 sur google ça va vous avez pas un nom qui fait remonter les principaux sites de Q et non là, on, ah, on, ah, on s'est bien creusé ah, non, on s'est bien creusé la tête pour avoir euh, pour être les seuls sur google euh, s'appeler comme ça parfait parfait parfait euh, on rappelle aussi le rendez-vous ce sera le 30 octobre 31 octobre ouais, oui, ça le 31 octobre. Donc, ah, euh, des lendemains qui chantent voilà. c'est gratos c'est gratuit, oui. ouais. Ouais, donc n'hésitez oui, pas à le, venir. il y a Yameband, uh, Junji Converse, Moonbank ouais. et des groupes de Limoges. Uh, on, donc, on, est, on est très content de, de, de jouer avec eux. Oui, Ça oui. nous fait vraiment plaisir de, de pouvoir partager une scène tous ensemble avec des groupes de Limoges. C'est ouais. vraiment super. Ouais. Eh ben, on se coûte en musique alors. Le deuxième morceau que vous nous avez calé, c'est Phil So Fine". Euh, Quelque chose à dire sur le morceau ouais, En fait c'est le premier morceau qu'on a composé avec Rémi et on s'est dit, si ce morceau sonne, on continue. Ah ouais, donc c'était vraiment ouais. le. On s'est dit, si ça le fait pour nous, si nous on aime bien, bah, on continuera. Et donc si du on coup, content, on, on l'a trouvé bien, donc on a continué. Eh ben c'est parfait, on se quitte. Merci les Players GoPlessis. Play Merci et puis, à toi, Jérémy. Puis, bon courage pour la suite. Ciao. Se diriger dans les musiques actuelles.